Bonjour et bienvenue sur notre plateforme. Votre formation WordPress contient des vidéos de formations organisées pédagogiquement pour appréhender le plus facilement votre formation. Chaque leçon peut être accompagnée de chapitres. Vous avez à votre disposition un support au format PDF à télécharger. Vous avez des quiz présents dans certaines leçons afin de contrôler vos acquis vous n'avez pas répondu juste à certaines questions Pas de problème vous avez les réponses en fin de quiz ainsi que des liens vers les leçons correspondantes. Une fois inscrit sur votre plateforme, elle vous est disponible pour un an. En revanche si vous avez pris l'option certification vous devez la passer sous trois mois. La plateforme intègre l'ensemble des compétences qui vont vous permettre de passer la certification WordPress ICDL. Que contient votre formation D'abord vous verrez la création d'un site simple de A à Z. C'est une formation rapide en introduction qui va vous permettre de ne pas perdre de temps avec le superflu. Vous pouvez naviguer à votre guise d'une leçon à l'autre. Toutefois je vous invite à les suivre chronologiquement. Vous découvrirez trois grands thèmes de formation nécessaires pour passer votre certification. De la gestion de projets évidemment WordPress ainsi que quelques bases de HTML et de CSS. En espérant que cette plateforme vous plaise je vous souhaite beaucoup de plaisir et un peu de courage.